toutes et à tous, les bibliothèques de la ville de Paris sont heureuses de vous proposer cette table ronde, Devenir écrivain. Et je remercie la BPI et le Festival fractions qui nous ont permis de renouveler ce partenariat que nous avions initié l'année dernière. Cette table ronde sera animée par Catherine Pontembert, qui est journaliste critique littéraire. Et Catherine, avant que vous présentiez vos invités, euh, je voudrais juste dire un mot sur le travail de la Ville de Paris autour du premier roman. Ce travail date de nombreuses années, mais s'est concrétisé euh, depuis 2017 par le prix des lectrices et des lecteurs de, de la Ville de Paris. Euh, ce prix a eu notamment pour lauréat Joseph Pontus, et je voudrais avoir une, une pensée pour ses proches euh, compte tenu de, de, de sa vie et de, et de son œuvre tristement écourtée. Nous avons donc depuis la création de ce prix renforcé la part des, des, de, de, du, du vote des lecteurs qui, qui se fait par, par Internet. Et nous avons aussi un comité de sélection dans lequel nous avons des bibliothécaires, bien sûr, mais aussi des, des lecteurs qui, sont, qui font partie des, des comités de lecture de la ville de Paris. Et également des, des jeunes du conseil de, de, de, de la jeunesse et des libraires. Donc, c'est l'ensemble de, de ces jurys qui, qui vont nous permettre cette année encore d'avoir un, un lauréat et nous aurons la sélection qui sera divulguée dès le 19 mars. Donc, je vous invite à voter entre le 19 mars et le 19 mai. Nous essaierons, je l'espère, de, de proposer une rencontre avec les cinq auteurs. Et je ne pourrai pas vous donner la, la liste des cinq auteurs et autrices aujourd'hui, mais je peux déjà dire que Fatima Das fait partie de, de cette sélection. Nous avons d'autres autrices et auteurs qui, ont eu, qui étaient moins en lumière médiatique dans, dans le cadre de la rentrée littéraire de septembre ou de janvier. Et ce sera l'occasion pour nous de faire découvrir euh, aux lectrices et aux lecteurs de, de la ville de Paris euh, le, euh, le travail de, de jeunes auteurs, euh, d'auteurs en devenir. Et puis, nous aurons la remise du prix qui se fera le, le 18 juin 2021, donc à, à l'issue euh, à la fois du vote et euh, de, euh, de, du jury. Donc, euh, Catherine, je vous invite à... Je vous souhaite une bonne table ronde, déjà, et puis je vous invite à présenter les, les participants. Merci Emmanuel et bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre donc intitulée « Devenir écrivain ». Emmanuel vient de le rappeler, elle a lieu dans le cadre du festival Effraction, dont je voudrais simplement préciser que c'est la deuxième édition et que c'est un festival qui insiste particulièrement sur les liens entre la littérature et le réel, qui je pense pour notre conversation va être un aspect que nous pourrons probablement aborder. Je voulais moi aussi saluer la mémoire de Joseph Pontus qui a été le lauréat du, du prix du premier roman des Bibliothèques de la Ville de Paris en 2019 pour son roman intitulé À la ligne, qui était paru aux éditions de la Table Ronde. Et puis, vous dire aussi que le lauréat de l'année dernière, en, en 2020, euh, c'était euh, Olivier Dorchant pour un roman qui s'intitule euh, Ce que je suis aux éditions Finitude. Voilà, donc rencontre consacrée euh, à l'écriture et plus particulièrement à la publication peut-être du premier roman. Euh, cet instant si particulier et si sensible dans le dans le parcours d'un écrivain. Je vais commencer par de très rapides présentations. Euh, Fatima Das, juste à côté de moi, auteur donc du premier roman La Petite Dernière, qui est paru en septembre 2020 chez Notabilia. Et vous avez suivi euh, à Paris 8 le master de création littéraire de l'université, donc Paris 8, qui a été fondé euh, par Vincent Message, par Olivia Rosenthal et par Lionel Ruffel. Frédéric Fortet, vous êtes poète et euh, vous venez de publier un recueil de poésie chez P.O.L. qui s'intitule Nous allons perdre deux minutes de lumière. Je n'ai pas montré votre roman Fatima Das, donc je me rattrape. Voici la petite dernière et vous êtes euh, Frédéric Forté présent aujourd'hui parce que vous êtes le co-directeur d'un master de création littéraire. C'est celui de l'Université du Havre qui a une caractéristique que je trouve intéressante parce que dès l'origine, ce master était appuyé sur l'école des beaux-arts du Havre. Donc, donc, il a une, une couleur assez orientée sur le lien entre littérature et art. Et donc, Chad Haddad, dans voici le roman. Tony Toucourt, donc paru chez P.O.L. en janvier, donc tout récemment, il y a deux mois, tout juste. Et vous avez suivi précisément ce master dont je viens de parler à l'Université du Havre. Alors, pour commencer, une première question un peu générale à, à vous deux, Fatima et, et Chan. Euh, Lorsqu'on publie un premier roman, d'abord, ça n'est peut-être pas nécessairement le premier que l'on ait écrit, ou bien ça peut être un livre qui a été écrit il y a un certain temps. Et je me disais que peut-être dans la publication du premier roman, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un passage à l'acte qui nécessite probablement à la fois un mélange de quelque chose qui serait de l'ordre de « j'ose montrer », mêlé aussi peut-être d'une appréhension. Euh, Suis-je à la hauteur Comment ces deux sentiments se sont-ils mêlés pour vous au moment où vous avez euh, accédé à la publication du premier, euh, de votre premier livre Chan Fatima, allez <rire> euh, alors, moi, c'était particulier parce qu'en fait, quand j'ai intégré le master de création littéraire, euh, j'avais postulé avec un idée euh, de roman euh, à partir de tableaux hyper réalistes d'une peintre que j'avais rencontrée quelques années avant. Et euh, en fait, j'ai changé deux fois de projet pendant, euh, pendant mon master parce que j'essayais à chaque fois d'écrire quelque chose qui était éloigné de moi parce que c'était une manière pour moi aussi de réussir à montrer ce que j'écrivais. Donc j'avais beaucoup de mal à, à vraiment chercher l'endroit où, euh, où ça allait sortir et où euh, c'était important en fait nécessaire. Donc je suis passée par plusieurs étapes d'acceptation de, euh, de, en fait d'écrire quelque chose euh, qui me tient, qui me porte, euh, qui est important. Donc j'ai changé de projet, j'ai écrit ensuite, j'ai essayé d'écrire un roman épistolaire. Euh, tout en me protégeant à chaque fois. Et, euh, et finalement, pendant un cours avec euh, Lionel Ruffel, donc, euh, un enseignant du Master de création littéraire, j'avais écrit un texte sur mon rapport à l'islam. Et là, tout d'un coup, en fait, euh, mes camarades de classe, euh, mon enseignant euh, m'avaient dit Mais en fait, euh, on sent qu'il y a quelque chose de très fort et il faut que tu, tu poursuis ce texte-là. Et, et ça, ça s'est fait comme ça ça a commencé comme ça. D'accord. <rire> Chan, sur cette euh, peut-être ambiguïté qui accompagne dans les, les émotions et dans les sentiments parution du premier roman Oui, en fait, l'intérêt d'un master de création littéraire, en fait, ce qui était beau dedans, c'était que tout d'un coup, on nous donnait un cadre et un espace pour commencer à écrire, pour nous donner la légitimité d'écrire. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement quand on a 20 ans et qu'on doit faire des études et qu'il faut qu'on se débrouille et qu'on gagne de l'argent et qu'on qu se détache un petit peu de la famille. Et à ce moment-là, en fait, on a... Un... Donc moi, j'avais Frédéric Forté comme référent. Euh, on a un référent qui nous accompagne et qui nous dit, en fait, concrètement, vous devez écrire maintenant et vous avez cette contrainte de temps qui est de deux ans. Et essayez de produire le, le meilleur pour vous-même parce qu'ensuite, euh, ce sera dans tous les cas différents, parce qu'on ne sera pas accompagné des 15-30 élèves autour de nous qui écriront. On sera seul chez nous. Et, et cet espace-là, ce dialogue-là, c'est un, un vecteur de, de parole et du coup de libération. Et cette libération-là, moi je l'ai la trouvée vraiment essentielle et prometteuse pour tout le monde, en fait. Mmh. Mais puisque vous insistez toutes les deux d'emblée sur le rôle de, de ces masters de création littéraire qui sont un phénomène quand même extrêmement fort et prégnant depuis quelques années, Frédéric Forté, est-ce que dans la création de, de ces masters, donc à l'université, mais il y a aussi des lieux comme l'école mots qui a été créée à Paris et qui, je crois, s'inscrit un peu dans le, dans le même esprit, est-ce qu'au départ, c'était peut-être une façon de dire que la littérature était le, le seul des arts euh, qui n'avait pas de lieu d'acquisition, et de formation, pas d'endroit. Hein. Il y avait pour l'art, pour la musique, il y avait des académies, des conservatoires, etc. Et que, au fond, ça repose aussi sur des techniques. Oui, exactement. Bon, moi, je fais partie d'une génération, comme tous les, les écrivains avant moi, qui, qui ont appris, on va dire, de manière autodidacte en lisant des livres, quelles que soient les études qu'on fait. Et il y aura, j'espère, je pense, toujours des, des, des manuscrits qui arriveront chez les éditeurs écrits par des jeunes gens euh, qui ne seront pas passés par des, des formations. Et c'est très bien. Euh, ce que vous avez dit, euh, on se pose pas la question de, de l'existence des écoles d'art, euh, de, de design, euh, des conservatoires de musique, des, des, des lieux où il y a une communauté. Alors il y a bien sûr l'acquisition la, la, de, de techniques. Dans le cas de l'écriture, ça se passe à mon avis un petit peu différemment de, je sais pas ce que vous en pensez, mais de, de ce qu'on peut rencontrer bien sûr en, en, en, en conservatoire par exemple, ou même en école d'art. Euh, euh, simplement, c'est vrai que là où des jeunes gens auraient normalement euh, beaucoup de, de de, de moments de solitude à, à, face à leurs manuscrits, à envoyer à des auteurs qu'ils estiment pour avoir des retours, etc. Là, d'emblée, euh, pour euh, Fatima à Paris 8, Jeanne au Havre, elles se retrouvent dans une, une communauté de, de, de, de, de personnes de leur âge euh, qui ont des, des projets parfois totalement différents. Et en même temps, il y a cette, euh, cette tension. Donc, finalement, la question que vous avez posée au début, peut-être qu'elles sont pas les mieux placés pour y répondre parce que la, le oser, ben, tout le cadre, tout le dispositif permet d'oser et oui. que avant d'envoyer de, son manuscrit à un éditeur euh, euh, finalement, il y a déjà eu des lectures, il y a une euh, dans les deux cas, je crois que c'était le, le, le projet de diplôme que vous avez présenté à, à la fin des deux ans. Donc, il y a une lecture devant un jury, etc. Donc, ça, ça déplace un petit peu cette euh, tension que vous évoquez. Mmh. Moi, j'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps que cela, de, il y a quelques années, où on formulait un certain nombre de réserves sur ces lieux qui sont en train de devenir des pépinières, vraiment, de, de création de, de, de jeunes auteurs. Et la réserve consistait en l'idée que ça pourrait être, au fond, des lieux de formatage euh, des écrits. Est-ce que vous, vous avez... Un un moment ou un autre était traversé par cette euh, pensée et Frédéric, euh, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez entendu. vous. Oui, et moi-même, on, on a tous, enfin en tout cas, quand on s'intéresse à la littérature, l'image du creative writing euh, à l'américaine où il y a des choses très bien, mais il y a aussi mmh. cette idée qu'on va vous apprendre à écrire le roman qui va être édité, mmh. etc. Euh, pour ma part, je suis totalement à l'opposé de ça. Le, Nicole Caligaris, ma collègue romancière euh, au Havre également. Euh, Laure limogie euh, parce que moi, je prends la suite de Laure Limongy, qui a, qui, a qui, a, qui a vraiment porté le master pendant euh, six ans et qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Euh, pareil, et à part lui, je connais un petit peu certains de, des, des enseignants de, euh, de Fatima. Euh, je pense que c'est la même chose. Il ne s'agit pas de formater, il s'agit pour moi d'accompagner. C'est plus un accompagnement qu'un enseignement au sens euh, fort du terme. Un accompagnement pour que euh, chaque... Euh, euh, et étudiants qui, qui, qui sont dans le master euh, puissent être, euh, comme tu l'as dit, Shane, au, au mieux aller au, au mieux d'eux-mêmes, en fait. Euh, donc, euh, oui, je comprends tout à fait la critique et je pense que ça serait un, un danger. Et si c'était ça, euh, il faudrait à, à tout prix euh, faire euh, machine arrière, mais, mais je crois que c'est plutôt autre chose. C'est ce, ce, ce, ce temps-là de cette communauté, cette occasion qui est donnée. C'est un accélérateur, c'est un, un accompagnement qui, est assez, euh, voilà, qui cherche à valoriser l'individu et, et mmh. les écritures très diverses. Mmh. Est-ce que cette idée de formatage vous a l'une ou l'autre euh, préoccupée, disons Moi, je ne me suis pas posée une seule fois la question parce que mmh. quand je suis arrivée euh, dans le master, j'ai compris qu'on n'allait pas du tout nous donner des outils. C'était plutôt vraiment un temps euh, pour trouver la sincérité en nous. Donc, En fait, c'est plutôt une, une mise en lumière des singularités, de toutes les singularités qu'on qu peut avoir dans un master, et pas du tout, euh, euh, par exemple, euh, ce que c'est la narration, ce que c'est l'énonciation, ce que c'est la fiction, ce que c'est euh, le roman. Le... Chacun écrit ce qu'il veut. Il n'y avait, avait pas tant de notions de forme que ça par rapport vraiment à l'objet livre. J'ai des amis qui ont écrit vraiment des, de la poésie extrêmement brute. Fin, et puis surtout, le, le, y a, on a effectivement les professeurs, mais je le, je le redis, l'importance de ce master-là, en tout cas au Havre, je sais pas si c'est le cas aussi à Paris 8, mais c'est la mise en dialogue entre tous les étudiants, parce qu'on est des étudiants de nous-mêmes en fait, de notre propre processus, et, euh, et à partir du moment où il y a dialogue, il y a diversité, à partir du moment où il y a diversité, on n'est plus dans le formatage. Fatima, moi, juste compléter, euh, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi, voilà, c'est très riche, en fait, mm -hmm. comme on a, les, on a les retours de plein de personnes, après, c'est à nous de faire le tri. Mm -hmm. Après, euh, je pense aussi que ce qui est important dans ce master, c'est qu'on a un cadre, moi, c'est ça que je recherchais, en mm -hmm. fait, c'est que je n'arrivais pas à terminer les choses, je commençais quelque chose, je ne terminais jamais. Et ce, ce cadre-là de deux ans et de savoir qu'on a une soutenance avec des éditeurs, etc., bah, on est forcé d'écrire et de rendre des textes. Et, de, et, voilà de, et aussi, ce qui était important, c'était de participer aux textes des autres, de pouvoir donner des avis, et après, la personne en faisait ce qu'elle voulait, pouvait, avec euh, toutes mmh. les ressources qu'on pouvait apporter. Mmh. Au sein du, du master, il y a donc une dimension d'accompagnement, parce que ce, je retiens ce mot-là, qui apparemment est celui qui fait consensus entre vous trois, euh, pour la phase de l'écriture. Qu'en est-il Alors C'est peut-être là un, un éditeur qui aurait pu répondre le mieux, mais j'imagine que vous avez euh, tous les trois un, un regard là-dessus. Qu'en est-il après de la phase de, de l'édition à proprement parler Est-ce que les masters favorisent le contact, le lien avec des éditeurs Ou bien une fois que le texte est terminé, chacun se retrouve avec son premier roman face à... Mmh. Voilà, Comme les autres, finalement, soumis la, à. La réponse très concrète, et bien sûr que, que ça favorise, parce que, en fait, c'est aussi une richesse, euh, dont parlait Fatima, c'est la, la, la richesse, le travail, enfin la communauté entre, euh, des étudiants, mais aussi euh, toutes les rencontres qui se font dans ce cadre-là, euh, mmh. avec des écrivains, mmh. parce qu'il y a des workshops euh, qui, qui sont organisés. Euh, cette année, euh, on vient de faire un workshop avec Lucie tayeb par exemple. Euh, là, Nicole Caligaris pilotait ça. Il y aura, à la fin d'année, euh, Olivier Cadio. Euh, voilà. Des gens comme ça, donc très divers, et c'est quand même une chance incroyable. On ne on on donne pas des outils, mais c'est au, au, finalement aux, aux écrivains qui sont là, étudiants, de, de, de, de se fabriquer leurs propres outils. Et -ce que, qu -ce qui, imaginez ce qui peut se passer quand vous avez 22 ans, que vous écrivez pour la jeunesse, par exemple, avec des choses qu'on qu favorise aussi, hein, et que vous vous retrouvez à faire un workshop avec un poète contemporain. Comment ça fait bouger votre écriture Il ne s'agit pas de vous faire faire de la poésie contemporaine, mais il s'agit tout d'un coup d'ouvrir des horizons, de, de, de piocher là où on veut et comme on veut. Euh, donc, euh, les, Dans ce cadre-là, pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a aussi des, des éditeurs qui viennent parler de leur travail. Euh, le, dans 15 jours... Euh, j'invite Benoît Loro, d'édition de l'Ogre, à venir faire une masterclass. Je trouve qu'il était aussi dans le jury l'année dernière et qu'il n'a pas pu aller au Havre pour les raisons qu'on sait. Mmh. On a fait ça en visio, donc j'avais envie de l'inviter cette fois-ci, si on peut le faire. Mmh. Et, et, et, et par exemple, et, et tout simplement, quand Chan, dont j'ai suivi le, le roman pendant deux ans, a eu terminé ce, ce livre que je trouve absolument merveilleux, bah j'ai eu envie de le... De, de, je lui ai dit, bah on, va, on va en parler, je vais en parler à un, à un éditeur avec qui j'ai déjà fait un livre qui s'appelle P.O.L., et, et, euh, et je ne pensais pas que son livre paraîtrait avant le mien, mais ça, c'est toute la différence entre le roman et la poésie. Non, je ça en plein temps, c'est très bien. Mais pour vous dire que, oui, c'est un accélérateur. Et, et en même temps, je pense que mmh. là, ce que j'ai entendu du livre de Fatima, ce sont des textes qui trouveraient un, un éditeur. Est-ce qu'il mmh. le trouverait aussi vite Je ne sais pas pour toi, Fatima. Mmh. Pour chant sans doute que ça a accéléré, bien sûr, mmh. mais, mais il serait sans doute sorti. Euh, je pense que Frédéric Boyer l'aurait aimé, Boyer de même de toute si façon découvert par La Poste. Mmh. Ouais. Fatima, sur l'aspect éditorial euh... eh ben, euh, moi, j'ai rencontré mon éditrice à ma soutenance, en fait. Donc j'ai ben pas ben eu là. tout le travail de, mmh. euh, de recherche. Mmh. Et ça a été euh, une, mmh. une rencontre incroyable directement, en fait. Mmh. Enfin, ça a mis un peu de temps après. Et elle adore raconter cette anecdote. Ouais. Elle m'a écrit le lendemain. Et après, mmh. je lui ai répondu deux mois après. Et elle adore raconter ça. Mais en fait, mmh. j'avais besoin d'être sûre de... Quelle est la lecture que j'attendais, en fait mmh. C'est intéressant parce qu'en en fait, avec ces phénomènes de master de création littéraire, on renverse un certain nombre d'images et de stéréotypes, je crois, sur, euh, sur l'écrivain, notamment euh, cette question de la grande solitude qu'on peut parfois... Parce que d'après ce que vous dites, il euh, y a un accompagnement, il y a le fait d'écrire sous le regard des autres... Est-ce que quand même la question de la solitude, elle ne vous a pas rattrapé à un moment ou à un autre, toutes les deux Et à quel moment précis vous avez senti quand même que, voilà, dans l'acte d'écriture, il y a quelque chose de profondément solitaire la solitude elle est toujours là, enfin euh, je, je sais pas pour Fatima mais pour moi oui c'est sûr, euh, elle est toujours là parce qu'à partir du moment où on se met devant l'ordinateur pour écrire, en fait le, le, le simple fait de sortir des mots et de trouver un rythme, rien que ça c'est une solitude énorme, pourquoi Parce qu'il y a du silence, mmh. voilà moi j j je suis accompagnée de silence quand j'écris, euh, et c'est ce silence-là qui favorise, euh, oui, cette espèce de, de, de dépendance tout d'un coup à son propre soi, à cette espèce de grouillement intérieur très étrange, à cette matière noire. Mais euh, moi qui viens du théâtre, d'études de, de théâtre, j'ai toujours été stimulée par, euh, par le mouvement de groupe, par euh, la création euh, qui peut se faire en amont. Euh, des discussions, simplement des discussions et, euh, et j'espère ne pas perdre ça plus tard. Euh, C'est-à-dire que Frédéric Forté, ça a été mon référent, mais je continuerai, je pense, de, de lui parler et puis aussi avoir un éditeur, c'est pas n'importe quoi, c'est mmh. aussi favoriser un échange. C'est mmh. sûr que la, la qualité aussi première est là, d'avoir un éditeur en qui on a confiance, on parle beaucoup de cette confiance qu'il y a entre un éditeur et un écrivain mmh. et je pense qu'elle n'est pas anodine. Non, loin de là. Mmh. Euh, ouais, un peu comme Cheyenne. On mm. s'est pas mis d'accord, mais un peu, <rire> un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je me sentis très seule au départ, mm. alors que j'étais entourée. Mm. Euh, très seule parce que je me suis rendu compte que je devais j'allais créer un truc très important qui était en moi depuis très longtemps. Ensuite, très seule euh, quand il a été publié, avec la médiatisation, etc., alors que j'étais encore entourée par une équipe, par mon éditrice, par euh, mon encadrante, Christine Montalbetti, euh, du master de création littéraire. Donc cette solitude, en fait, elle est, elle, est, elle est là au départ et elle continue. Après, euh, après j'ai envie de dire, j'ai aussi besoin de cette solitude euh, pour écrire. Mmh. Mmh. On fait là, en quelque sorte, le portrait d'une nouvelle génération d'auteurs, passés donc par ces formations qui sont proposées maintenant dans les universités. C'est intéressant parce que c'est un phénomène nouveau. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on le voit, vous êtes extrêmement jeune. Je ne sais pas si le critère de l'âge doit être souligné pour parution d'un premier roman, mais peut-être quand même, parce qu'il y a probablement dans le dans l'idée le, l'esprit des éditeurs, le fait que vous êtes en devenir et qu'il y a une œuvre qui va se dérouler dans le temps. Donc, je ne sais pas, Frédéric Fortet, la question de l'âge, elle, elle, elle est récurrente dans la publication du premier roman, ou bien les gens qui viennent euh, participer à ces, à ces masters sont plutôt des gens jeunes. Oui, plutôt. De, de, voilà, je, sur l'âge du premier roman, ça, je ne suis pas vraiment qualifié pour répondre, surtout que je n'ai pas encore écrit le mien. Donc, euh, Mais ça, ça peut, ça peut toujours, à, ça peut Mais ça toujours arrivera, arriver. Ça arrivera peut-être. Ouais. Enfin, J'ai des pressions peut, à droite, à gauche. <rire> Mais euh, euh, oui, en tout cas, pour, le, pour la dimension euh, recrutement dans le master, souvent, ce sont des, des jeunes gens qui sont encore dans le cursus mmh. universitaire. Certains sont en reprise d'études. On, on a des fois des... des des, des étudiants de, allez, qui, autour de, de 40 ans, mais c'est plus rare. Donc, c'est vrai que c est, c est le, le, déjà, il y a plus de candidats jeunes parce qu'ils parce qu sont encore voilà, dans une logique de, de, de faire un, une formation, de suivre une formation, de continuer une formation universitaire. Euh, donc, bien sûr, ça, ça joue. Et en même temps, euh, il y a beaucoup de candidats. Je, j voilà, le Havre et Paris 8, on est un peu les, les, les, les deux masters les plus euh, attractifs, je pense. Et, et donc, on voit euh, des candidats qui, qui essayent les, les deux de partout, partout en France, voire d'ailleurs. Et, et, euh, et donc, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui, qui candidate, qui postule. Pardon, et, et finalement, on, on a, on a que, pour nous, on a 15 places par, par promotion, 15 places sur une centaine de dossiers. Mmh. On, on, on trouve des, des jeunes gens qui ont déjà une certaine maturité, une certaine, un certain regard sur l'écriture et la littérature contemporaine. Donc, euh, il y a une forme de maturité. voilà On, on prend dans nos filets, si j'ose dire, des, des jeunes gens qui sont déjà... Euh, voilà, qui, qui ont déjà... Un... Certains sont, sont plus innocents, mais en même temps, ils ont quand même une idée de ce, qui, de ce que c'est que la littérature d'aujourd'hui. Mmh. On va revenir à des questions un peu plus générales mais j'aimerais qu'on s'arrête sur vos, vos deux romans euh, Fatima Das avec la petite dernière vous proposez un, un récit qui fait le portrait d'une jeune femme française d'origine algérienne qui est musulmane et qui est homosexuelle c'est un récit bien sûr qui a dû, on, va, on viendra à la forme après mais sur le fond c'est un récit qui a dû surmonter un certain nombre d'obstacles hein, pour trouver la voie juste pour euh, exprimer cette identité euh, complexe. Euh, en quoi le, le, le, la, la, la participation comme ça à, à une formation vous a aidé à, à, euh, voilà, à passer outre les, les, tous les obstacles qui se présentaient sur le chemin de ce récit là ouais, C'est délicat. Je, je... En fait, je pense que ce qui m'a aidé, c'était d'abord de... En fait, j'ai mis un certain nombre de temps à le faire lire à toute ma promo. Donc, je l'ai envoyé à des amis au départ. Donc, le premier texte que j'avais écrit pendant ce cours-là, euh, je l'avais fait lire à deux, trois personnes de mon master qui m'avaient dit, euh, mais c'est super, il faut que tu continues. Et ça m'avait mise en confiance. Ensuite, je l'ai fait lire et j'ai eu de très bons retours. Donc ça, ça m'a aidé. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai dû chercher en moi l'endroit où euh, j'allais être capable d'accepter ce que j'avais à écrire, en fait. d'arrêter de me surprotéger dans l'écriture euh, et de me dire, bah, en fait, elle est là, l'urgence d'écrire, et c'est ce, cette histoire-là que tu dois porter. Ce qui m'a aidé ensuite, c'est de, de travailler la fiction. De me mettre à distance, de me dire ok tu pas en train de raconter euh, ton histoire et tu es en train de créer euh, un personnage et, euh, et Fatima Daz, le personnage, mmh. et moi-même mmh. euh, qui suis devenue mon personnage. Mmh. Je ne sais plus trop où j'en sais. Ouais, la question de la distance, elle est importante dans ouais. un récit de ce type-là. C'est précisément ce qu'il faut arriver à trouver, bien sûr. Exactement. Ouais, et ça, ça a été un, un travail... Euh, important. C'était très important pour moi. Mm. C'était très important. ça, ça, ça C'est arrivé dès le début, en fait. Dès le premier texte, j'avais déjà créé un mm. personnage. Mm. Alors que je parlais de mon rapport à l'islam mm. dans ce cours-là. Mm. Ouais. Mm. Vous avez en commun toutes les deux, Shane euh, euh, euh, vous avec Tony tout court, vous faites également le portrait d'une jeune fille, toute jeune fille, puisque c'est un récit qui se déroule sur 24 heures. Et c'est le jour de l'anniversaire de Tony, donc elle a 20 ans. Et euh, votre livre est... est tourner de manière extrêmement forte vers la question du corps et de ce que c'est que le corps d'une jeune fille de 20 ans. Là aussi, un peu la même question que celle que j'ai posée à Fatima. Est-ce que sur ce point-là, très sensible, la participation à, euh, à une écriture sous le regard des autres vous a aidé à surmonter des, des obstacles qui se présentaient, je pense, inévitablement à vous oui, oui, bien sûr. Euh, quand je suis rentrée dans le, dans le master, enfin le dossier que j'ai envoyé, parce qu'il faut envoyer des petits textes de fiction et un projet professionnel d'écriture, j'avais présenté un texte autour du foot aussi, mais, euh, parce que ce texte parle de foot. Mais, euh... Oui, la journée se termine sur un match de foot. Voilà, c'est ça, dans ah, une, et une tend, Tout le récit tend vers ce match. Voilà. voilà. Euh, j'avais envoyé des textes euh, et une, une idée de mon texte euh, autour de tableaux très... Euh, très distant d'un de, de personnage euh, euh, présent. Enfin, je voulais pas de personnage, je voulais, je voulais une écriture très aérée. Et en fait, le, le moment où j'ai commencé à écrire, je m'en suis complètement détachée et j'ai commencé à écrire un personnage. Et c'est Tony qui est arrivé comme ça, d'un coup, sur ma feuille. Et ensuite, ce n'est qu'une une, une histoire d'étapes, des, des espèces de micro-étapes qui, en fait, ont une valeur euh, immense, euh, qui est à la fois euh, une espèce de mise à nu entre soi et le texte, donc une acceptation dont tu parlais, Fatima, euh, et aussi une mise à distance. Et effectivement, je ne peux pas nier que, que mon intimité euh, est dans ce texte-là. Ce n'est pas du tout une autobiographie, ni une autofiction, ce n'était pas l'idée. Euh, je suis une enfant du roman, mais euh, il mais y avait vraiment euh, euh, l'idée de partir de, de ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre, euh, ce que mes amis ont pu vivre en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant qu'homme aussi, euh, et, euh, et entrer dans un processus de, de, de fiction. Mmh. Et, et cette, euh, cette plateforme-là entre la réalité et la fiction, c'est vraiment très délicat, parce qu'il y a une histoire de justification oui. autour. Oui. Et ouais. cette justification-là, elle n'est pas nécessairement simple, mmh. mais euh, quand on est accompagné et qu'on nous déculpabilise euh, de parler de tout ça, je crois que ça fait du bien aussi parce que ça, ça déclenche l'écriture. Mmh. Mais moi, j'aimerais justement qu'on fasse peut-être le lien avec ce que le festival Effraction met en lumière, c'est-à-dire le rapport entre la littérature et le réel. J'ai l'impression que dans vos deux romans, et ce n'est pas seulement une impression, il y a ce souci du réel qui est extrêmement fort. Vous avez en commun des ambiances urbaines, notamment avec des déplacements dans les moyens de transport en commun de, de grandes villes qui, sont extra... qui nous replongent vraiment dans des sensations et des expériences que, que nous avons tous traversées. Ce souci du réel, comment est-ce que vous l'avez finalement mis en scène dans vos romans Comment est-ce est-ce qu'on arrive à restituer du réel en étant dans la fiction Alors moi d'abord, j'écrivais des choses que j'avais, les trajets par exemple, mmh. les trajets euh, de Clichy-sous-Bois à Paris, euh, de Fatima, mon personnage euh, qui va à l'université ou qui rentre chez ses parents. Euh, C'est des choses que j'ai vécues différemment, mais euh, mon premier jet, c'était vraiment de raconter mes trajets. Ensuite, euh, je transformais mon texte euh, en faisant, euh, en intégrant de la fiction, en fait. Euh, et je crois que ça a été comme ça à peu près pour tout, pour toute la quête identitaire, euh, parce que je pars, euh, comme disait disais, aussi chaîne de, de ressentis, d'expériences, de, j'ai envie de dire, personnelles et intimes que je transforme. Mais j'avais besoin de partir d'abord de ces expériences-là et de, de ces émotions et de ces expériences pour, euh, pour ensuite les transformer. Moi, c'était le, le point de départ, ça a été le corps pour entrer euh, dans la réalité, dans le réel. Pas la réalité. Mmh. Euh, je mmh. fais l'indistinction parce que la réalité, c'est quelque chose de très différent que le réel. Donc le réel, pour moi, c'est une espèce d'histoire de, de grouillement euh, corporel, euh, de fluide. Enfin, C'est très concret, très trivial. Et en partant du corps, en fait, l'idée, c'était de mettre en difficulté le corps. Euh, comme euh, par exemple un joueur de foot peut être en difficulté pour arriver jusqu'à son but. Et, euh, et ce qui m'intéresse dans le sport, c'est cette lutte euh, entre, entre l'espace et son propre corps, euh, cette, cette difficulté à constamment se surpasser. Et en fait, Tony euh, euh, traverse à, de la même manière la ville. Mmh. Euh, elle essaye d'arriver à son but avec un nombre d'obstacles pas possible devant elle. Et, euh, et en partant du corps, je suis rentrée à la fois donc, dans le réel et à la fois dans une euh, mise en fiction. Mais la, le, le, le lien est ténu. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est tremblant. Mmh. On euh, ne peut pas mettre une distance en, entre ces deux-là. Aujourd'hui, par rapport à toutes les images que l'on voit constamment, euh, on, est, on est quand même, euh, on est bercé par l'image et euh, c'est quelque chose qui a beaucoup changé à partir du moment où le cinéma a commencé à raconter les informations, euh, la photographie, les reportages. Est, on, on est constamment ramené au réel et, euh, et la fictionnalisation est d'autant plus étrange parce qu'on on est tout le temps en train de fictionnaliser, on est tout le temps en train de raconter des histoires. Mmh. Mais la part de réel est, est de plus en plus euh, mmh. trouble. Mmh. Et, euh, et je crois que pour moi, c'était inévitable d'insuffler de, de, du réel dans la fiction et inversement. Mmh. C'est intéressant que vous ayez parlé d'images parce que vous avez toutes les deux d'ailleurs des... Des écritures qui font, qui font image et très visuelles, en fait. Donc, mais on va y revenir. Je voulais juste, sur la question du rapport entre, entre littérature et réelle ou réalité, comme Chan a bien fait la distinction, savoir si c'était un aspect qui est régulièrement abordé par les auteurs de premiers romans, cette question-là, dans, dans bon, le de l'expérience que, que j'en ai. Moi, je, encore oui. une fois, mon expérience des premiers romans, ça passe par les auteurs du, du master depuis que oui, j'ai oui, repris oui. le. Je dirais oui et non. Euh, moi, ce que je trouve très beau, c'est que, par exemple, dans, les, dans le cas des, des, des romans de, de Fatima et Chan, on, on, on, elle, ça trouve, elle trouve, ces romans trouvent un écho, apparemment, euh, import, assez remarquable pour un premier roman dans, oui. dans, dans, la, dans la, les médias, dans la presse, parce que je pense qu'ils touchent à quelque chose euh, en lien avec le, le, le, le, le sociétal. Oui. Et en même temps, moi, ce qui me plaît, et c'est ce que, ce que j'aime personnellement, c'est que c'est la littérature, c'est-à-dire que c'est l'écriture. Et je pense que dans le cadre du master, finalement, quelle que soit la direction vers laquelle a envie d'aller euh, une autrice, un auteur, c'est de l'accompagner en, en essayant, bien sûr, de le, de le pousser dans, vers ses, dans ses retranchements. Mais euh, je trouve que c'est intéressant que, voilà, que, que, le, que des livres de cette qualité-là euh, puissent faire, trouver un écho avec euh, voilà, nos problèmes, enfin, nos problèmes, pas nos problèmes d'ailleurs, notre, notre réel. Mais euh, je pense aussi que s'ils sont édités, euh, c'est parce que les éditeurs... Euh, euh, Notabilia il y a au P.E.L. On, on, on trouvait des, des qualités vraiment d'écriture et c est, c est, moi c'est ça qui me tient à cœur et je suis ravi de lire des choses qui ont, voilà, en prise avec le réel et, et peut-être des, des livres de poésie qui, serait, qui pourraient être plus abstraites ou pourquoi pas la littérature jeunesse qui serait euh, dans la, la fantaisie. En tant que, de mon point de vue de responsable d'un master, c'est vraiment cette idée qu'il y a tous ces possibles qui sont ouverts. C'est pour ça que ce n'est pas non plus une école au sens euh, un groupe où on, on pousserait par exemple à, à avoir des écrits d'un certain type, mais au contraire, d'accompagner encore une fois ces, ces différentes euh, envies. Et quand ça donne ça, euh, ben, c est, c est, ça crée cette, cette, cette étincelle avec, euh, mmh. avec euh, les médias qui s'intéressent beaucoup à, à cette dimension-là aussi, je dirais. Mmh. Je suis très contente que vous insistiez sur le fait que ces deux romans bénéficient d'une réception effectivement euh, très favorable et bien évidemment si vous bénéficiez toutes les deux de cette réception c'est parce que au-delà du contenu de vos, de vos romans, euh, on entend une voix. Voilà, d'emblée, on sait qu'on est en face d'auteurs de, de, qui, euh, qui ont une voix. Et c'est intéressant de, de voir qu'en en fait, en vous lisant ensemble, euh, il y a une même tension dans la manière dont vous écrivez, alors qu'il passe par des procédés sensiblement différents. Chez vous, Fatima, ça passe énormément par le procédé de la répétition, et c'est un long monologue extrêmement euh, tendu. Ce procédé de la répétition sur lequel vraiment vous faites euh, beaucoup reposer le, le, le récit, c'est quelque chose que vous avez trouvé d'emblée Oui, en fait, dès le premier texte. Ah ouais. ah, dès le premier texte, il y avait euh, « Je m'appelle Fatima » euh, mmh. et le déploiement d'une identité. Euh, c'est ce qui m'a permis d'écrire en fait, chaque chapitre, mmh. de tenir et de, euh, de réussir en fait, à trouver... Euh, à dévoiler en fait par petites touches euh, mmh. ce personnage là en fait mmh. que j'arrivais moi-même parfois pas à saisir et en, en répétant comme ça euh, ces idées obsessionnelles en fait de qui je suis euh, qui est ce jeu euh, euh, qu'est ce que j'aime euh, qu'est ce que je veux euh, bah c'est ça m'a permis dans l'écriture en fait d'avancer et aussi de, de, de créer ce personnage trouble euh, qui est constamment à la recherche de quelque chose, à la recherche de sa place, à la recherche d'amour, à la recherche de pardon, et euh, ouais. Mmh. Mmh. Chez vous, Chane, il y a une tension formidable dans l'écriture de, de ce roman. L'image euh, qui m'est enfin, venue, c'est celle d'un tourbillon. Voilà, on est vraiment entraînés dans un, un tourbillon. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont vous utilisez les différents modes de narration en passant du je au il et au tu, en mêlant en fait, toutes les personnes, comme si euh, c'était au fond la seule façon... Possible pour décrire ce moment si délicat du passage d'une jeune fille de, bah de l'enfance à l'âge adulte, hein, puisqu'elle elle fête ses 20 ans ce jour-là. Quand j'ai commencé à écrire la première page de Tony Ntoukour, elle, elle est restée telle qu'elle, elle n'a jamais bougé. Le, la distinction entre le « je » de Tony et le « elle » de la vision extérieure est arrivée tout de suite. Euh, je ne saurais pas trop l'expliquer, c'est comme si moi aussi, comme disait Fatima, j'essayais je, de saisir qui était ce personnage. Parce mmh. qu'au-delà du fait qu on, qu on, que j'écrivais un, un corps qui ne se comprenait pas, euh, c'était aussi la première fois que j'écrivais un projet qui comptait pour moi, mmh. vraiment intimement, et il y avait cette, euh, cette recherche de qui est Tony pour moi, qui est-elle pour elle-même, est-ce euh, que je suis elle, est-ce qu'elle est moi, euh, mmh. et en fait j'ai commencé à la sentir à côté de moi. Très étrange. Euh, c'est un espèce de dedans, dehors, inexplicable, euh, qui est, qu est ce moment d'écriture. Et, et je, je n'ai pas pu échapper au fait qu'il fallait qu'elle qu sorte d'elle-même et que je sorte d'elle et que je sorte de moi-même. C'est un, un triangle oui. infernal. Mais euh, c'est comme ça que ça, que ça s'est exprimé. Et pour, trouver, pour lui trouver une voix, il fallait que je trouve la mienne dans le texte, que la, le narrateur slash auteur euh, puisse être présent. Donc c'est trouver sa place par rapport à son personnage aussi. Et ça, je crois que c'était caractéristique du fait que j'écrivais pour la première fois. Mmh. J'adore. Narrateur slash auteur, ça c'est la bonne formule. Un bon titre à l'émission. C'est super. Et j'imagine que cette question-là du narrateur slash auteur, elle, elle revient, elle doit être très récurrente dans, dans les questions que se posent les, les, les oui, jeunes euh, auteurs euh, de premier je... roman, parce qu'elle est cruciale, bien sûr. Premier roman la pas premier roman, j'ai l'impression que oui. euh, à partir du moment où les... De, de, jeunes gens, de jeunes écrivains euh, euh, dans le roman, on va dire, euh, se lance dans, dans, dans un, un voilà, mm -hmm. se dans un roman, et ils écrivent avec, euh, notamment en plus dans le cas d'un Master, avec la conscience qu'il y a des romans, ils s'en ont écrit un certain nombre, on va dire. Mm -hmm pas dire beaucoup mmh. et, euh, et en même temps ils découvrent aussi, je pense que c'était le cas bon, je sais pour Chan et pour toi Fatima, c'est c'est des années de formation aussi où on découvre de nouveaux auteurs. Un, un, un camarade, un, un enseignant va dire ah mais tu n'as pas, euh, pas lu ça, ah bah lis ça. Mmh. Et ce qui est intéressant c'est que ça peut faire mouche, ça peut tomber à côté. Moi je, je sais que Chan, uh, tu dis quoi Gertrude Stein, il faut que tu dises Gertrude Stein, elle me dit <rire> ouais c'est bien mais je préfère Violette Le Duc, enfin c'est pas préfère, elle n'a pas dit comme ça parce qu'elle sait, elle, mmh. elle, elle, voilà mais mmh. je veux dire. Ils, se, ils prennent leur nourri, la nourriture qu'ils qu mmh. souhaitent euh, et, euh, et donc euh, moi je pense que finalement il y, y a une conscience assez aiguë parce qu'on est là pour finalement... Les étudiantes et étudiants ont des lecteurs, des lectrices privilégiés, mmh. leurs camarades, leurs, leurs enseignants, mais après finalement ce sont des, des, des problématiques que, que j'espère se pose tout écrivain, euh, qu'il soit à son premier ou à son dixième roman. Il y a une question qui vous relie. Encore, il y a beaucoup de liens en fait, entre, vos, entre vos deux euh, romans. Euh, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on qu s'y arrête davantage. C'est la question du corps, parce qu'elle est vraiment cruciale dans, dans, dans vos textes. Euh, C'est intéressant parce qu'à la fois les corps sont extrêmement présents, mais vous n'êtes pas dans la description détaillée euh, des, des, des, des physiques. Est-ce que sur cette question de la façon dont on montre le corps de jeunes femmes, euh, vous aviez des des référents sur cette question-là, des textes peut-être qui vous avez marqués au cours de vos lectures sur la façon dont un romancier, une romancière peut mettre en, en, en voie le corps, justement Je sais que Justement, moi, l'idée, ça a été de me détacher de toute référence oui. par rapport au corps. Oui. Euh, à nouveau, je parle de l'image parce qu'elle est très présente. Et, euh, et je trouve que le, le livre propose une temporalité tellement euh, étendue euh, pour une intimité que l'idée, c'était de sortir aussi de l'image. Mais comme vous le dites aussi, c'est très imagé. Nos deux textes sont très imagés. Très, très, oui. Et cette image-là, je me doutais bien qu'elle allait arriver puisqu'on parle du réel. Euh, mais je ne voulais pas qu'elle passe par le physique. C'était très important pour moi parce que si je commençais à donner un physique à Tony, parce que je, pour expliquer, euh, je ne décris pas Tony physiquement dans le, dans le texte. En euh, fait, on serait bien en peine de dire à quoi elle ressemble. C'est ça. En fait, Mais oui. Moi, je la connais pas. D'accord. Euh, c'est un personnage qui m'échappe <rire> complètement. Ce n'est pas du tout moi, je, me, je la vois pas comme, euh, comme une projection de, de mon propre corps. Et, euh, et, et le fait que de ne pas la décrire physiquement, c'est un moyen aussi de, de ne pas l'arrêter la, dans mmh. le texte, de ne pas la définir. Elle, est, elle a déjà tellement de poids sur ses épaules qu'elle euh, décrit énormément son corps, mais par, par des détails. Et je trouvais que c'était le détail qui importait, parce que la focalisation, souvent, des jeunes femmes, c'est des détails complètement incongrues, mmh. fin, qui deviennent des, des, mmh. des énormités, dans tous les sens du terme, généralement. Et, euh, et j'ai voulu décrire ces obsessions-là euh, euh, par le fait de parler de, de son rapport à, à son intimité et pas de pas de son rapport à un corps normé, mmh. parce qu'il serait tombé dans la norme, en fait, mmh. très facilement. Et puis, il y a autre chose, c'est le fantasme de la beauté, qui est quand même récurrent dans la littérature, notamment masculine, et, euh, et je voulais absolument me défaire de ça, parce qu'on a grandi, et là, j'ose dire on, parce mmh. qu'on mmh. a été tous à l'école, <rire> et on a tous grandi avec des textes, des textes masculins, avec des, des formes très sibyllines pour, pour décrire les femmes, et, euh, et l'idée, c'était réellement d'en sortir, parce que je ne suis pas homme, et, et je veux créer un personnage qui est indépendant de tous ces regards et de toutes ces projections. Mmh. Comme vous parliez de, de motifs récurrents, j'aurais juste qu'on en signale un, parce qu'il est extrêmement intéressant dans la façon dont vous le, le traitez dans le texte. C'est le leitmotiv des cheveux, euh, qui revient en boucle, jusqu'à le dire, en permanence dans, dans le, dans de le permanente texte. En même. Oui un très mauvais jeu. On va filer les jeux de mots. <rire> voilà, mais c'est intéressant la façon dont vous l'avez vous, vous réintroduit à travers une phrase qui est une phrase répétée par, euh, non pas par elle, mais euh, l'attention aux cheveux, en fait, c'est une sorte d'injonction maternelle. Tout à fait. Euh, en fait, au-delà même de l'injonction maternelle, c'est une injonction globale, mmh. euh, systémique, sociale. Mmh. Le, quand on regarde les photos de nos grands-parents, de nos grands-mères, elles ont tout le temps des coiffes magnifiques. Mmh. Et c est, c est, cette, euh, ce rapport aux cheveux a beaucoup changé. Et je trouve ça passionnant. Il y aurait une histoire du cheveu et de la coiffure à faire, <rire> je pense, euh, à travers les époques. Et, euh, mais ça reste quand même quelque chose de très particulier, parce qu'il y a des... Les adolescents ont les cheveux longs, quand on commence à avoir la vingtaine, on se coupe les cheveux. Enfin, je ne sais pas, ça, ça crée des quand, on, par exemple, on, on, est, on, on subit une rupture, on se coupe les cheveux. C'est quelque chose chez, la femme qui est, enfin, chez les femmes qui est assez récurrent. Et, euh, et je me souviens euh, avec mes amis avoir beaucoup focalisé sur mes cheveux quand j'étais plus jeune. Et je trouvais que le que ça avait une signification beaucoup plus sérieuse qu'une mmh. qu simple anecdote. Mmh. Mmh. Et c'est après, dans l'écriture, c'est mmh. un mouvement, ça sort tout seul. Mmh. Et puis après, on le justifie, mais mmh. mmh. <rire> c'était là quand j'ai écrit. Oui, mmh. oui. Ouais. Alors cette question du corps, bah, chez vous, Fatima, elle est loin, pour reprendre l'expression de Chan, elle est loin d'être une simple anecdote. Elle est même centrale dans le roman, en fait. Oui, et ça passe surtout, je crois, par le regard de, des autres, mmh. le regard de la famille. Euh, le regard euh, du corps enseignant, de l'autorité à l'école euh, et euh, ouais, surtout par là, en fait, des, des amis, de, des autres. Euh, parce que Fatima, elle ne se pose pas vraiment la question de à quoi elle ressemble, en fait. Et tout ce qui, euh, ce qui l'importe, c'est comment les autres la voient. Et donc, elle cherche à travers euh, les idées des autres sur elle, euh, qui elle est ou qui elle a la plus envie d'être, quoi. Mmh. Et donc, il y a cette idée voilà, de, de, de féminité euh, dès l'adolescence euh, avec sa mère qui, euh, qui cherche à ce que Fatima euh, soit une bonne petite fille. Euh, voilà, elle raconte qu'elle l'habille jusqu'à ses 12 ans, hein, qu'elle lui fait porter des jupes, etc. Et Fatima ne se sent pas bien dans ces vêtements-là. Et elle lui rappelle à chaque fois aussi cette mère euh, qu'elle ressemble à un garçon et qu'elle ne doit pas ressembler à un garçon. Et Fatima ne sait pas bien ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est qu'être une fille, entre autres oui et c'est important dans le, dans le roman bien évidemment euh, on va peut-être euh, pour finir euh, aborder cette question de euh, bah, au fond le premier roman c'est euh, une genèse il y a quelque chose qui, euh, qui se met en place, est-ce que vous avez déjà l'une et l'autre euh, ressenti le fait que ce premier acte posé de la publication du premier roman avait dans vos vies définitivement changer quelque chose, qu'il y avait là une voie qui s'était ouverte et que euh, voilà, vos, vos vies allaient être transformées, qu'il y a une, une œuvre c'est un grand mot, mais enfin, qui se prépare. Est-ce que tout ça, c'est présent dans vos esprits ou bien vous essayez de, un peu de vous en démarquer non, Moi, ça a complètement transformé là, mmh. ma vie depuis six mois quand même. Euh, bah, surtout par rapport au retour que j'ai pu avoir de lectrice et de lecteurs euh, J'avais jamais reçu ça, quoi, mmh. de ma vie. J'avais déjà fait lire mes textes depuis longtemps euh, à des amis, à des connaissances dans des ateliers d'écriture, mais là, c'est vrai que je me suis rendu compte de l'importance de, de ce roman-là, et pour moi, et pour les autres. Euh, et ça, c'est vrai que dans l'écriture, ça manque extrêmement, qu'on se sent seul pour revenir à la solitude du départ, et que quand on a l'occasion de discuter avec des lectrices et des lecteurs, euh, c'est un cadeau incroyable, en fait, et on se rend compte de, de, ce de notre travail pendant deux ans. Quoi. On mmh. se dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, c'est hyper important ce que tu fais. C'est hyper important ce que tu as écrit. On manque de représentation. Euh, on se sent hyper seul. Et là, tout d'un coup, tu as ouvert quelque chose et tu t'en rends pas compte. Et je pense que je ne m'en rendais pas compte et je ne m'en rends mmh. toujours pas compte. Et heureusement. Mmh. Oui, parce que du coup, là, il y aurait une responsabilité. Clairement, est... mais ouais. je ne veux pas l'avoir, la responsabilité, <rire> ouais, voilà. depuis ouais. quelques mois déjà. Non, je, je plaisante, mais je pense qu'il y a une responsabilité, bien sûr. Mmh. Mmh. Je pense que c'est difficile de la porter aussi vite. Mmh. Et que ça, ça, par exemple, ça ne s'apprend pas. <rire> oui. et, euh, et voilà aussi, c'est très important de devoir parler de ce qu'on a écrit. C'est extrêmement difficile, je trouve. Mmh. Et euh, voilà, non, moi, ça a transformé ma vie. et J'ai hâte d'écrire le deuxième. J'espère avoir le temps, les, euh, la disponibilité pour mmh. le faire. D'accord. Shane. Moi ça évidemment... Bon alors mon livre est sorti depuis ouais. deux mois donc c'est ouais, un peu plus différent récent. Ouais, ouais, mais, euh, mais ça change énormément de choses dans la mesure où maintenant il faut se dire enfin bah, j'ai envie de me dire que ça y est c'est professionnel et que je vais pouvoir écrire et lutter avec euh, toute la voix euh, que, qui... <rire> toute ma voix euh, extérieure je vais pouvoir lutter pour écrire mais c'est un chemin euh, pas facile parce que le statut d'auteur est... <rire> C'est mmh. très complexe, je ne vais pas parler maintenant de, de ça, mais <rire> ce serait un peu hors propos, mais c'est un drôle de statut et, et surtout dans cette période où on n'a plus de petits boulot pour... Euh, mmh. Je l'appelle vraiment comme ça parce que c'est très trivial, c'est très quotidien, on n'a plus de petits boulot pour, pour essayer de, de, de tout mélanger, de, de pouvoir travailler à la fois l'écriture, à la fois la sensibilité et à la fois euh, avoir un revenu. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se mettent en branle et il faut réfléchir à comment il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir continuer dans l'écriture euh, sereinement. Mmh. Et puis, la médiatisation n'est pas du tout quelque chose de simple. Euh, J'aimerais pas qu'on l'apprenne en master, parce que là, ce serait formaté quelque part, mmh. une parole qui n'a pas besoin de l'être. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose et il faut, faut, faut le vivre pour, pour comprendre comment procéder pour la prochaine fois. Et, et c'est de l'expérience, et mmh. cette expérience-là n'importe qui, enfin, je parle pas de l'expérience médiatique, mais l'expérience de, de mise au monde professionnelle, c'est une expérience qu'on va tous avoir, qu'on a tous, et c'est un moment pas, pas facile, mais ça donne des défis et c'est bien. Mmh. – Shan <rire> a ouvert euh, une voie qui, qui, qui serait un débat euh, euh, riche et fort, qui est celle du statut de l'auteur et de sa complexité. Est-ce que ça, c'est un aspect que vous abordez euh... Oui, de manière, alors de manière informelle, mais aussi oui. parce qu'on invite des auteurs, euh, des, des éditeurs à venir parler de, de mmh. la réalité du, du, du, du terrain, on va dire. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est important. Moi, ce que, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas pour parler, parce que je n'y travaille pas, mais... Euh, au Havre, il n'y a, a pas d'injonction à, à la publication. C'est mmh. une immense fierté pour moi d'avoir suivi euh, Sean deux ans et, et, que, et, que, et que le livre soit publié mmh. et ce, cet écho. Euh, voilà. euh, Camille Reynaud qui intervient dans l'heure suivante, là, dans le cas du festival, est euh, diplômée de la même promotion que... Que, que Chan et son livre est sorti aussi en même temps. Donc c'est très bien, mais par, aux étudiants, je, je, bien sûr, je, je, je les accompagne pour qu'ils soient le plus satisfaits possible de leur travail, mais ce n'est pas genre, ah ben quoi, tu pas réussi à éditer six mois après avoir fait ton diplôme, tu es, es un loser, non, ce n'est pas ça. Des, gens, des, des étudiants, des diplômés vont peut-être pas publier de livre et, et, et travailler dans le, dans le monde du livre, et, et, ou alors être dans une dimension, je ne sais pas moi, théâtrale ou, ou de performance, ou en lien avec des, des, les arts, pourquoi pas et encore une fois, euh, c'est un moment, une formation. Donc là, il se trouve que pour Fatima, pour Chan, euh, le euh, texte qui, qui, qui a porté leur diplôme est publié. C'est merveilleux. Mmh. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être un livre qu'ils vont écrire dans cinq ans et, et, et, ou, ou pas. Mais encore une fois, c'est aussi ce qui se passe dans, voilà, dans le, le, le rapport qu'on a à la littérature. L'importance que ça a, voilà, cette chose si futile qui est central dans nos vies, aussi bien pour, pour nous que pour eux. Mmh. C'est presque plus important que le, que, que, le, que le fait que le livre soit publié. Alors, quand ça arrive, euh, on, on essaye aussi de. Pas les il, y a le, il y a le travail avec les, les éditeurs, c'est important, mais aussi de continuer à discuter. Mais comme finalement, euh, chaque artiste dialogue avec d'autres artistes pour, pour se construire. Mmh. Je pense que c'est ça, c'est de ne pas être seul. On, on les... Idéalement, il ne faut jamais l'être pas dans les temps de création, mais dans les temps de, voilà, de réflexion autour de son travail, du dialogue et de l'échange. Mmh. Bien, même. merci infiniment à vous trois. Bien évidemment, je vous renvoie à la lecture des, des romans, à hein, la petite dernière de Fatima Das, Tony Toucourt de Charnadad, et également à la lecture du recueil de poésie de, de Frédéric Forté. Euh, merci de votre attention, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et bien évidemment, la programmation du Festival Effraction se poursuit. Je vous souhaite une très bonne journée.